Dans ce défi, nous souhaitons déterminer quelle distance va parcourir sphéro en fonction du nombre de secondes qu'on lui place et une certaine vitesse. Donc, nous allons utiliser un bloc roulé, puis successivement, nous allons utiliser différents temps pour une vitesse donnée, donc par exemple à une vitesse de 10, nous allons vouloir déterminer s'il se déplace pendant une seconde, sans faire combien de centimètres? Une fois qu'on l'a déterminé, on recommence, puis on vient placer deux secondes. On mesure la distance parcourue. Ensuite, on recommence avec trois secondes, et ainsi de suite. Donc, on va le faire pendant plusieurs secondes pour la vitesse 10. On va recommencer pour la vitesse 20, et on va recommencer pour la vitesse 40. Dans la section commande je vous suggère fortement d'utiliser le bloc « Quitter le programme ». De cette façon-là, vous ne serez pas obligé à chaque test de venir appuyer sur le bouton « Arrêter » pour quitter le programme.